Bonjour, bonjour, bonjour. C'est une belle journée. Et je sais que vous êtes euh, au top de votre forme. Donc, je vais parler à une dame aujourd'hui, ou un monsieur. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous m'écoutez toujours en solo depuis. Donc, je, je, je viens de parler à une cliente et euh, donc elle a passé la cinquantaine euh, elle a bien sûr une choisie euh, endormie ou encore frustrée on va dire je vais appeler ça frustrée donc, je demande d'abord que les ancêtres puissent guider ce que je vais, je, vais, je vais dire ici et quand je suis ressortie de notre conversation je vois une dame qui a la cinquantaine, qui a du feu dans ses dans os, qui est bloquée par les situations du pays où elle se trouve. Et elle ne connaît pas, elle ne connaissait pas parce qu'elle elle dit ça fait deux mois qu'elle est tombée sur mes vidéos et elle commence à apprendre. Vous ne pouvez pas vous permettre de, de continuer à fonctionner comme. Euh, de continuer à fonctionner comme une petite femme il y a des outils que tu, si tu m'écoutes depuis un mois tu n'as pas encore acheté de bracelet tu n'as pas acheté de chapeau tu n'as pas de bâton de commandement tu n'as pas de kit que tu as pris écoutez, hein, votre puissance est bloquée par votre environnement les affaires, ce qu'on porte là, ce n'est pas, pas pour rien. Je ne suis pas en train de faire... Euh, euh, ce n'est pas parce que je n'avais rien à faire que je me suis dit, bon, euh, prenez, euh, prenez sans Koreas, vous mettez sur le chapeau. Ou bien, non, non, non. La puissance qui est en toi. Comme tu prends la bichette d'allumette, tu claques. tu, tu le, le, le carton d'allumette est là. Ça, ça, ne, ça ne fait rien. Il suffit que tu prennes la bichette d'allumette, tu grattes sur le bord du truc. Ça prend feu. Tu prends le feu là, tu lances dans le gaz. Ou encore, tu vas lancer dans l'essence. Ça peut te brûler tout un immeuble. Il y a des choses qui sont en vous. Que vous ne... Vous, vous sentez seulement dans le rêve peut-être. Je, je sais que, je sais pas. Tu sais que, tu sens que. Regardez, je vais vous faire l'espérance. Vous me voyez maintenant, non? Tu me vois. Attends, je vais, je vais me déshabiller un peu. Je vais me déshabiller, je vais te parler à nouveau, tu vas voir. me suis une vidéo, tu me vois, je suis habillé comme ça. Regarde-moi. Je, je suis une simple fille, non? N'est-ce pas? Dès que tu vois, je prends ça, je mets sur moi. Tu vois, je mets ça sur moi. Je prends ça, je mets sur moi. C'est qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués dans vos villes là-bas. On dit bâton de commandement. Vous dites, ah, bâton de commandement, moi il n'ai pas besoin de ça. On te dit peut-être bracelet de coris. Ou bien un collier en Corrie Ah, ça va me servir à quoi viens tu me regardes comme ça est-ce que c'est la même personne la personne s'y si, connaît qui elle est la personne s'y si, passe un message à qui que ce soit qui regarde quand la personne si, marche dans la rue tu vas pas parler à la personne si n'importe comment la personne s'y si, va pas marcher n'importe comment sa démarche ça sera différente celle-ci quand ça soit quelque part même par erreur, tu ne vas pas venir me parler n'importe comment. Vous êtes démunis de tout. Vous êtes démunis de votre puissance. Ça. Combien de fois je vous ai parlé des bracelets ici Combien de fois Voilà. Combien de fois je vais parler de ça J'ai parlé de ça non. J'ai parlé non. Combien d'entre vous ont acheté Je crois que je vais même inclure ça dans les kits. Je si vais monter les prix des kits, je vais mettre les bracelets dedans. Quand tu achètes le kit, c'est dedans. On vous tabasse pour rien parce que vous-même vous avez cherché. Qu'est-ce qui peut te faire croire que telle personne c'est un roi Tu vas voir la façon dont il marche, la façon dont il est habillé. Le bâton qu'il a dans les mains. Imaginez la reine d'Angleterre. Elle passe avec un t-shirt. Vous ne pas si la reine elle goutait le t-shirt dans sa vie. Bon, Sûrement. Elle passe avec un petit t-shirt là, elle est sans confiance Le spirituel c'est pas la blague Et certains d'entre vous, vous avez le pouvoir qui peut commander Tu peux commander les démons, ils sortent de quelqu'un Tu peux commander l'argent, ça vient Mais tu es là, il y a une petite dette de, de, de 10 000 euros qui te dépasse depuis Ça fait 8 ans que tu as la dette de 10 000 euros avec, le, avec la CAF chaque jour, on t'envoie les lettres pour te stresser. Est-ce qu'on stresse une reine? Est-ce qu'on stresse une reine? Même si je vous dit que les bracelets si c'est 20 000, même si je vous dit que c'est 50 000, fais ce que tu as à faire. Parce que ce qui vous bloque encore, ah, ça, ça va coûter. Hein? Les vêtements d'intronisation, tu sais combien tu dépenses quand on veut quand on te met reine? vous connaissez de quoi il parle. On te dit d'abord le nom. Il te faut le qui est large, que la connexion serait un peu plus stable. On te dit qu'il faut le, le grand là que tu vas accrocher sur ton mur. Il faut l'autre que tu vas euh, mettre comme le foulard. Il faut maintenant le haut. Après on dit que tu vas prendre l'autre euh, qui est comme la, la robe. Après il faut acheter la chaise. Parce qu'on sait que quand tu t'assois sur la chaise là, il y a quelque chose. Ne négligez pas votre matériel spirituel. On ne porte pas ça par fantaisie, c'est pas la fantaisie. C'est un de ces choses qui ça active, ça active trucs dans tes chakras. Tu mets sur toi, ça dire que ça te touche. Voilà, ma, ma passe là, ça c'est personnalisé. En passant, je, je, il y en a parmi vous, vous avez, des, vous avez besoin d'objets personnalisés. Commandez vos trucs qui ont personnalise. J'ai des concessions qui sont souvent faites. Euh, par exemple, celle que j'ai eue ce matin, elle devait avoir un, euh, une couronne en, en, en courri. Certains, c'est le bracelet, parfois c'est le brassard. Certains, c'est carrément la couronne que tu dois avoir. Tu dois avoir la couronne. Prends, tu te lèves le matin, en brossant tes dents, tu portes sur ta tête. Oui, porte sur ta tête. Vous avez trop vécu comme les. Comme ça là, tu vois c'est là, et langue, et là, lang, par là, comme ça, là. Comme ça. Tu te lèves. Porte, tu sais, quand tu pars à la préfecture, porte ça sur toi. Quand tu vas avec, tu vas t'asseoir, ils vont te regarder comme ça. Okay. Peut-être c'est. Peut-être c'est une reine. Effectivement, tu es une reine. Je suis allé l'autre jour. Malise, la reine Malise, je ne comprends pas ton message mais merci d'avoir commenté parce que de parler d'équipement spirituel tu me parles de... bon, merci pour le commentaire je suis allée l'autre jour pour un euh, une procédure, un papier que je devais faire j'ai mis le voile des musulmans tout le voile qu'on mélangeait pour voir les effets mes cheveux là, et j'avais tous mes colliers sur moi j'arrive le monsieur me regarde il dit que tu es quoi Il dit pourquoi tu veux me mets dans une case Je suis spirituel. Je suis spirituel. Je sais pas ce que tu veux que te dise. Tu es musulmane. Tu es ceci. Mais si un truc qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas s'amuser avec moi. Beaucoup d'entre vous, vous avez vos vêtements spirituels. Et c est, c est, vous avez accroché ça au salon comme ça là. Vous ne portez jamais. Vous avez accroché au salon. Ce n'est pas pour la déco à la maison. C'est pour venir sur ton corps. Et je vous dis encore, quand tu utilises ces choses, il y a des moments que quand tu veux prier, l'esprit va te dire, prends ton chapeau traditionnel, mets sur ta tête. Prends ton bâton, arrête dans ta main. Prends ton on de tu portes. porte parce qu'il y a une image que tu dois avoir dans le spirituel avant de faire le combat que tu es en train de vouloir faire et quand vous, vous, vous êtes démuni en fait il n'y a rien sur toi qui peut te protéger spirituellement tu n'as rien que tu portes, rien vous savez qu'il y a des vêtements. L'Undop, vous savez, il y a regardé le Lundop de près. L'undop, c'est un vêtement qu'on tisse. Et ils mettent des herbes dedans. Ils tissent avec des herbes. Bonjour, monsieur le duc. Bonjour la reine Christelle. L'Undop est tissé avec des fibres, de, de, des herbes. Tu sais qu'il y a des herbes ici. donc tu peux prendre l'herbe là, tu arrêtes comme ça là. Ou tu marches, tu fais comme ça, là, tu disparais, non? parce que vous avez trop simplifier la nature les médicaments que les blancs vous donnent là ils ont fait quoi avec quoi ils ont fait avec les herbes non les plantes ils ont beaucoup dilué ils ont mis la bidon c'est ça donc quand tu prends la plante que le, le, le tout de l'hôpital les comprimés là c'est 0,1% de produit le dopé fait avec les herbes il y a des tissus que quand c'est fait les, les, les designs regardez par exemple ça est oh, le design qui a sur ça ce sont les designs spirituels c'est pas le hasard toi peut-être tu ne comprends pas Mais la personne qui voit ça à distance Il va regarder, il va dire Et les esprits connaissent ce message Même celui-ci, ça Toi tu ne comprends pas Mais les esprits connaissent Parfois tu me mets comme ça Un esprit qui t'opprime, es il part L'arbre de paix, tu te dis C'est seulement les feuilles, non C'est un de spécial Prends l'arbre de paix, mets seulement dans ta maison Prends la plante là, tu mets dans ta maison Ne demande pas savoir Mets seulement, tu vas voir Ne blaguez pas avec votre spiritualité. Tout sauf mon moment de prière, tout sauf mon moment où je me j'écoute mes ancêtres. Attends-moi après là, attends-moi à côté là, pas maintenant. Parfois vous oubliez qui vous êtes. Parfois vous oubliez. You just forget who you are. You just messed up, you know. You're mixed all the noises. And you just forget who you are. You ain't nobody. You're somebody. You're queen. You're a king. Quand tu te reviens au salat, tu te sens faible. Pain de sel. Tu mets le sel dans l'eau là. Pam, Tu verses sur toi. Ton corps revient un peu. Tu prends tes bracelets, tu portes. Ton corps revient. Tu prends ton habit spirituel, tu mets sur toi. Tu t'arranges. prends ton parfum, tu verses. donne-moi tout, tu mets sur toi. Tu parles. Dis tu sais, est-ce que tu finisses comme ça, là, ta tête est en haut comme ça. We're gonna run this day. We're gonna take over this city. Je possède cette, cette, cette, cette cité. Je possède cette ville, cette nation. Reprenez l'autorité sur votre vie. Je suis, je suis étrangement attirée par tout ce qui est ancestral. C est, c est, c est... Je peux aller, je fais, je fais le shopping peut-être de 100 000. Mais j'entre dans, maga... dans un magasin d'art, de tout comme ça. J'achète mes choses 500 000. Les masques, les trucs en ébène là. L'ébène en passant. L'ébène, ça enlève les mauvais esprits à la maison. L'ébène. Ça chasse les mauvais esprits. Les mauvaises ondes les même bracelets si ça chasse les mauvais esprits sur vous ça il y en a que la reine de ce matin -là, elle me dit maman quand, quand j'ai pris le tissu qui est dans le kit de fondation là j'ai attaché ça quand j'ai attaché ça sur ma tête mince le feu quand j'ai pris les bracelets j'ai mis j'ai d'abord elle dit que j'ai d'abord mis le marron si je qu elle qu'elle a mis le bar le marron mince Ah d'accord, le bleu était utilisé, oui, en plus petit. Même au Cameroun, on utilisait le bleu en petit aussi. <coughs> ouais. Les gens ne savent pas que ça protège. Et donc elle a mis le marron si, elle dit que tout son corps chauffait seulement. Tout son corps chauffait. Mais je ne comprends pas. j'ai ri se Il dit que tu es le corps, tu ne le connais pas. Tu es en pleine activation. Et ce n'est pas la fantaisie, ce n'est pas comme le bijou que tu portes, ce n'est pas la fantaisie. Tu dois, ce que tu mets sur toi doit être intentionnel. Tu ne t'habilles plus n'importe comment. Tout ce qui touche ton corps doit être intentionnel. Ton argent, tu ne dépenses plus n'importe quoi. Oh, J'ai acheté des sucreries. Non, non, non, non, c'est intentionnel. Il faut que j'achète mes produits spirituels. Il faut que j'achète ma chaise. Il y en a même, les. vous êtes en France, il vous faut la chaise chez vous. La chaise des de, de, de, de, de meufs là. Ou tu achètes la chaise en ébène. Tu vas chercher les pierres et les coquillages. Parfois tu peux même mettre ces pierres et ces coquillages dans le bain. Quand tu prépares ton bain, tu mets les pierres. Parfois même mes bracelets, parfois il y a des choses, où je mets mes bracelets dans mon bain. Tu fais ça, tu mets euh, ton, ton sel dans l'eau, tu mets aussi, euh, tu, tu as des roses, tu peux trouver des roses, tu mets des roses dans l'eau. Ouais. Parfois, tu peux faire bouillir même un peu le, la rose, ça te fait de l'eau de rose, tu verses ça dans ton bain avec toutes ces choses-là. Parfois, la lavande, le romarin, on connaît toutes ces choses-là, le romarin. Tu mets ça, parfois, si tu prends même du thé, tu prends quelques thés, euh, de, des sacs de thé là. Du bon thé là qui peut parfois être noir, un peu bizarre là. Oui. Tu mets quelques dans ta, dans ta baignoire. Ou tu fais bouillir un peu. Tu verses l'eau-là dans ta baignoire. Tu laisses ça 30 minutes. Tu prends le sel de mer. Tu verses dans l'eau-là le, dans toujours. Tu te couches dedans. Bon. Vous êtes énergie. Vous êtes énergie. Bonjour la reine Nyom. J'aime quand tu m'appelles comme ça. Tu me connais vraiment. Tu as compris. Amel Nyom, tu me connais. Il n'y a qu'une reine pour reconnaître une reine. Tu fais te couches dedans. Ça restaure tout ton corps. La vibration dans ton corps. Ça recharge ton cœur. Est-ce que vous savez que le cœur a une force? Il y a des matins, tu te lèves, tu es découragé. Tu es comme ça là. Tu vas, tu manges une nourriture lourde. Tu te tournes. Tu es sur TikTok deux heures de temps. Ton cœur est lourd. Tu ne vois rien dans ton futur donc tu es embrouillé tu es brouillé quand on vous parle on sait sans comment les trucs mis sur moi là C'est en train de me j'ai des habillements qu'elle garde qu'elle m'a dit mon frère et vous devez avoir un trône chez vous un trône oui tu veux tu pas t'asseoir sur le trône là pas le bois blanc là bizarre non tu as ta chaise que tu as commandé au pays là ça a pris l'avion, lui. Tu, as, tu déposes ça, tu t'assois dessus. Tu mets ton sel autour de toi. Ouais, les femmes, c'est là. Et... Pourquoi vous êtes vidées comme ça? Et où est ouais qu'elle est? Et qu'elle est? Et, qu est... et, qu est... et qu est... Tu sens comment C'est comme si on était en train de mettre un vêtement sur toi. Tu sens comment un revêtement spirituel est en sur toi. Chandaraka sagata, tu sens la vibration dans ton corps. L'activation la, est intentionnelle. On ne s'active pas seul. Tu te lèves pas le matin, ah j'ai, I woke up like this. No, it's intentional. You gotta trigger it, baby. You trigger the stuff. You trigger it. Tu te protèges intentionnellement. Tu t'actives intentionnellement. Et voit souvent les gens, vous dormez comme des cons. Et d'un, C'est pour ça que vous n'avez pas la notion du temps. Vous n'avez pas la notion des choses. Vous n'avez pas la notion d'importance, de priorité. Tu commences un truc, tu laisses. Tu commences, tu laisses. On vient seulement te dire est-ce que tu sais que tu peux faire ça Est-ce que tu est sais que je vois ça en toi Non, je ne veux plus que les gens voient pour moi. Je vais voir pour moi, mais je vais faire. Agodouam. Agodouam, You don't know who you're messing with. I'm a queen. On ne parle pas seulement, ce n'est pas seulement de parler que je suis une reine. C'est intentionnel. Vous pensez que la reine d'Angleterre tombe du lit comme ça? Elle a sûrement des trucs qu'elle fait. Et aussi, voilà, tu as posé une bonne question, Mirabelle. Papa vous dire, oh, je ne connais pas, donc je n'achète pas. Écoutez, vous doutez trop de l'esprit qui est en vous. 100% des cas où je donne, je dis à quelqu'un que achète ça. La personne dit, oui, tu sais quoi comme la dame de ce matin, je lui ai dit qu'il lui faut le bâton de commandement. Elle dit J'ai pensé à ça. Hein. Mais j'ai pensé à ça. Par hein. exemple, les bracelets, si, supposons les bracelets. J'ai pensé à ça. Hein. Mais l'esprit vous parle. L'esprit vous parle. Mais quoi L'esprit t'a dit Tu n'as pas fait non Oh tu as fait. Tout voilà, il y a langue, coup de salam. je vais faire. Je vais faire. Si vous savez que l'esprit n'en a rien à foutre de je vais. Je vais n'a jamais construit maison. Je vais n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Si j'avais l'intention de faire ce direct, c'est comme vous ne tirez pas en train de voir, j'ai fait le direct. Je n'ai pas voulu faire le direct. J'ai fait le direct. Arrêtez, je vais. Je viens. Je n'aime pas les babades. Moi, je n'aime pas. Si tu ne peux pas agir, laisse-moi tranquille. Ne viens pas me parler. Je ne parle pas. Il ne vous demande pas de ne pas partir à la messe. Il ne vous chasse pas de l'église. Faites ce que vous devez faire pour vous connecter. C'est tout. Et tu connais parce que tu vas acheter. Achète les pierres. achète Il y a la pierre rose. Il y a l'œil de tigre. Euh, les coris. Oui, la reine Chantal. Je suis à Abidjan. Je suis arrivée à Abidjan hier. Tu les coris. Tu peux faire des bracelets avec des coris. Les vrais et pas les faux. Les vrais. Tu peux faire une petite couronne. Il y a les chapeaux comme ça. Il y en a il y en a à Paris. Les chapeaux, c'est à Paris, là-bas. Parfois, c'est un entre-vous. je me suis vu dans le rêve. J'avais un chapeau. Est-ce que tu as acheté le chapeau? Ouais, Seigneur, Dieu va vous parler comment? Ouais, c'est la bêtise ou c'est la folie ou c'est l'ignorance? Hein? Bêtise, ou folie, ignorance, vous mettez ça sur le compte de quoi? Hein? Paresse. La paresse, Je me suis vu en train de parler avec toi, ma reine. Est-ce que tu as chercher à me parler? Hmm? Tu as même à non? Je me suis vu dans ta cour chez toi. Est-ce que tu as à venir chez moi? <rire> Vous croyez que l'esprit parle ou comment? La Bible dit que Joseph et Marie, ils étaient partis en tel, dans tel pays pour fuir Pharaon ou ce là a. Ils se couchent dans la nuit, voilà, voient le, il a ils ont le rêve. Là, je viens lui dire dans le rêve que, pas du pays, c'est dans l'autre pays. Il s'est levé le matin, il avait rêvé, non. ce qu'il a fait Il a agi sur le rêve. Vous croyez que Dieu va vous parler à travers la radio Vous pensez que Dieu va vous parler à travers la radio c'est que Dieu va venir vous parler à travers la radio. Euh, J'ai un communiqué pour euh, Dieu va passer par quelqu'un qui va parler. Soit il va te parler en vision, soit il va te parler en rêve. Soit tu as lire la Bible, soit tu vas parfois tu as en même regarder un film. Hein. Parfois tu as entendu parler avec ton enfant. Oui. Ou ton enfant fait quelque chose. L'esprit te met ça à cœur. Que ça là, c'est Dieu qui a en train de te parler. Sachez reconnaître quand Dieu vous parle. Je sais que je dois faire le lavage pour mon frère. Ça fait trois mois que je sais. Tu n'as pas agi. Ouais, quest okay. hmm. La volonté n'a jamais construit une maison. Je suis devant un immeuble. Vous pensez que si celui qui voulait construire la maison avait la volonté ou l'intention, on aurait l'immeuble aussi Hein Maintenant tu rencontres le monsieur. Il te dit, oui, j'ai toujours voulu faire un immeuble comme ça. J'ai toujours voulu. Mais monsieur, tu bavades là. Monsieur, on voudrait bien que tu dises que je suis en train de construire l'immeuble. Pas je vais. Je suis en train de... Voilà ce qui vous gâte, voilà ce qui vous retient. Vous allez toujours, je vais, je vais, je vais, je vais. Je voulais. J'avais l'intention de... Construisez votre arsenal spirituel. Écoutez bien. Il y a des choses que quand tu mets sur toi, tu marches. Pendant que tu es en train de marcher là, les pelles, les cories, là, ça de passer. Ça passe que dans ton sang. Ça touche ton corps. Ça met un cercle de. Ça, ça, ça active ton aura. Et là, surtout, tu te regardes, Wow quelle puissance! Jesus! C'est qui ça? C'est qui ça? C'est comme ça? C'est qui, qui cette femme? que quand vous allez vous habiller traditionnellement, les gens vont dire, ils vont vous attaquer, les sorciers. Bah, ça, c'était une des peurs que j'avais au début. Quand elle venait de commencer, à, en septembre l'année passée, les ancêtres ont dit habille-toi maintenant, tu ne dois pas sortir une journée sans porter un habit traditionnel sur toi. Je me que, tous les sorciers du quartier là. Et je vécu vivais à l'époque dans un quartier et j'étais à Que tous les sorciers du quartier vont sortir sur moi. Au contraire. Au contraire. ça forme une blague pas avec toi nous de On s'amuse pas avec toi. Ok, Chantal, il pas de soucis. Tu as choisi depuis ça va, pas de soucis. Il ne veut pas que les gens de l'église disent que je veux chasser l'église. Bon, moi je termine avec. Ah, c'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo. TikTok a des conneries, hein, franchement. Aïe, ouais. aïe, aïe. Achetez vos jours outils spirituels, vous avez compris. Non? Je ne peux pas vous forcer, je peux que vous dire. Regardez par exemple ça, j'aime pas ce coller particulièrement, je l'aime beaucoup. Ça. L'énergie qu'il y a dans les choses, c'est. On porte plus les bijoux par hasard. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent, c'est bien. Vous achetez de l'or. Achetez aussi les choses qui vont vous donner de pouvoir. Mmh, C'est une vidéo. <rire> bon, bonne journée à vous. Oui, la reine Chantal, fais-toi faire une couronne. Fais-toi faire une couronne. Acheter des bracelets. J'ai déjà commencé à faire les kits parce que. Je me suis rendu compte que quand je donnais un seul produit à quelqu'un ou deux, ça ne l'aidait pas. Après la personne vient encore se plaindre, je donne un. Après, il vient, il part deux semaines, il se plaint encore, je donne un. Après, il dit, ok, là, tu viens, je te donne tout. Je donne tout. Tu pars, tu fais le tout. Voilà. Le tout. Ça c'est une bonne journée. Les kits fondation, oui, oui, oui, oui. Euh, ceux qui ont fait le kit fondation, vous devez le faire au moins sur deux ou trois mois. Grâce divine, J'ai prié Je te dis que tu as les dons spirituels. Okay. Vous pensez que la voyance là, c'est tu si tu vois comme ça là, pas la foi. Vous savez depuis combien de temps Dieu m'a dit que j'ai le don de voyance. Depuis 2013 que Dieu m'a dit que j'ai le don de voyance. Tu as compris? C'est en 2016 comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment en 2021 que ça s'est ouvert. Mm -hmm. Vous pensez que quand, quand Dieu te montre comme ça là, peut-être tu dois acheter même les outils spirituels de 800 000. Mais comme toi, tu as la paresse et tu es chiche avec toi-même. En six mois, tu achètes des trucs spirituels de 50 000. Vois le nombre d'années que ça va te prendre pour que tous les objets soient rassemblés dans ta maison. Oui. Et quand tu commences à faire là, il y a des moments où un guide spirituel qui vient et il me dit que achète ça, ça, ça, ça, ça. Le roi de matériel il m'a 400 000. Achète telle chose que tu déposes là-bas. Achète tel truc, tu mets sur le mur, achète tel tissu, tu, tu mets là-bas. Tu regarde le prix et je dis, ok, ok. Dès que tu as. Et moi, j'ai dit obéissance immédiate. Votre point, c'est que vous tardez avant d'obéir. Vous aimez toujours avoir tout pour le ring, Vous voulez tout pour le ring. Tu sèmes la dîme de 20 000. Tu dis, Seigneur, je reçois mes 50 milliards de francs, CFA. Je dis, ouais, tu crois que Dieu l'a. <rire> Bonjour, l'agneau. <rire> Soyez, Soyez pas bête. Moi, je vous vends pas moi le rêve. Soyez pas bête. Tu vas ouvrir ta spiritualité. Il y a des formations que tu vas aller prendre. Tu vas te former dans l'immobilier, tu vas te former dans le coaching, tu vas te former sur les réseaux sociaux, tu vas te former, tu vas payer PAYER Vous est du... C'est du à votre argent et, et, Je, je, je sais mes 50 euros, je reçois mes 15 millions d'euros <rire> Ouais, Dieu, pardonne-moi, je me moque pas, tu vois, non, Dieu Dieu, toi aussi, Dieu Achète ce kit et tous tes problèmes seront résolus. Le kit coûte combien 5000 francs CFA. Tu sors 5000. Mais je voulais construire ma maison à 28 millions. Comment le kit que j'ai acheté à 5000 ne m'a pas aidé Tu es bête. Tu es bête, tu es folle, tu es fou. Hein Pendant que les gens se font les bœufs, quelqu'un va te faire un, un salaka de 2 millions. 2 millions de francs CFA. Dieu lui ouvre une porte même de 45 millions. Tu viens, tu vas donner 5 000 pour que Dieu te donne 20, 000, 20 millions. Oh, hmm. colo, hmm. Seigneur. Vous savez, il n'y a que les femmes qui vous disent que viens donner, je lave. Je lave, ça va te multiplier une fois comme ça. Je ne suis pas dans l'esprit de féminin. mais c'est pas là? Hmm. il y a les gens qui payent pour le travail spirituel parce que quand tu as à côté de toi même j'ai souvent, des, souvent j des clients que je ne reçois même pas devant tous les autres clients parce que euh, les autres clients vont avoir l'impression que Tu quelqu'un arrive, il vient de France peut-être te voir il passe deux jours ils sont 2 millions de francs CFA pour son travail spirituel. Et quelqu'un va venir dire, est-ce est que tu peux me réduire ça Tu peux me réduire ça, dans ma à 15 000 J'ai 15 000, s'il te plaît. Il dit que viens voir comment les gens investissent. Il y a ça que je dois faire. Il y a ça que je dois faire. Il y a ça que je dois annuler. Je dois laver tel truc. Je dois enlever tel truc. Je dois... La personne qui fait mon sacrifice doit se déplacer pour aller sur telle montagne ou sur tel lieu sacré pour faire mon truc. Gretti, <rire> Jam. Gretti, Young. Gretti, Young. Corinne, arrête de me faire parler le patois ici, là. Mon petit patois qui connaît là. Mon père me dit qu'il va me... Il va me faire les coups de, de, de, de, de badjoune. Il doit prendre le là. Pendant les vacances. Et Il va me mettre au coup. Et jusqu'à... Euh. À l'église, tu vois, quelqu'un te sort une offrande de 1 million, ses bénédictions seront différentes de celui qui a l'argent, mais qui vient sortir l'offrande de 2000. Et je comprenais que le spirituel est Dieu, c'est un businessman. Dieu, c'est un businessman. Ma peste en 2020, j'avais une de mes filles là. Elle me dit un jour, euh, il y avait une, pro une prophétesse comme ça là, qui veut qui faire sa délivrance. Et la prophétesse lui a dit, oh, ah, que le travail qu'on a fait pour te bloquer, on t'a bloqué à une valeur de 500 000 francs, c'est pas. Oui. Donc, pour, pour te débloquer, tu dois mettre l'équivalent au plus. Pas moins. Pas moins. Elle dit que c'est une fille qui ne bossait pas. Elle n'avait même pas encore les papiers. Elle a sorti 500 000 francs, c'est pas. Elle dit que quand elle a sorti, n'a a fait le travail. Elle m'a même elle confirmé. Je ne vois pas la prophétesse. Mais tout ce que moi, je connais, c'est que. Ce qui est resté dans ma tête le temps, c'est que Dieu, c'est un businessman. Bonjour, la, la fille, le bébé Manel. Il faut que tu lui dises, Ericia, que la dernière fois, elle t'avait dérangé quand tu es venu pour ton lavage. Donc je vais dire là avec elle Que je ne suis pas contente La prochaine fois qu'elle vient chez moi Elle doit se comporter Si elle ne fait pas ça comme Je ne vais plus la saluer Dieu c'est un business man. Parfois les gens sont partis Ils ont sacrifié le bœuf En sacrifice Ils ont parlé que je bloque telle fille Je bloque la famille là Tu viens avec les petites poules Tu fais la poule chaque jour La poule tu es tout bloqué, tu fais la poule, tu es tout bloqué. Moi, quand il doit parler, je vous dis, moi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Tu as fait l'enfant avec un homme. Il est parti plonger sa main quelque part. On lui a donné en échange de 100 millions de francs, CFA. Il a donné même deux de tes enfants. Tu vois, tu as sorti les enfants, là, avec 20 000. Hein? Tu vois, je as délivrer les enfants, là, avec 20 000 francs. Hmm. Vous prenez ça vos choses, c'est comme on dit qu'on salue. On dit qu'on salue vos allant mingming. Avant, moi, je croyais que tout ce qui est spirituel, c'est le reste de ton argent, hein. C'est le fond de l'argent qu'elle avait donné. Que non, si c'est le village, tu vois, si c'est la dîme, je finis tout ce que j'ai à faire. S'il y a resté un putain, c'est moins de mille. Tant que le spirituel ne prend pas le devant, tu reçois ton salaire, tu dis que pour les six prochains mois, je vais faire tout mon travail spirituel. Tu saignes, tu retires. Et pour savoir que le travail donne, quand tu sors les dos du travail là, Seigneur, comme je donne ça comme ça, l'agence me revient le jour ou où le, où le lendemain. 100% de mes choses spirituelles quand il fait le jour où on est en train de faire ça pour ça là, c'est sorti pour faire le salaka. Le soir là, je vais vous dire que je vois au moins la même somme du salaka qui est sorti là qui est rentré à mes poches. Le lendemain, c'est à redoubler. Tu appelles les gens, tu tues le mouton, même tu partages, tu donnes les petits moutons. Chacun prend un qui le rentre chez lui avec. Oui. Tu achètes le sac de riches, partagez son gens. Vous êtes du pourquoi Vous êtes du pourquoi Nous avons le petit agent que tu as à la dans ta bouche, ça ne produit pas. Il faut sortir les choses. Sors ça. Sors. Hum. Je dis que je connais les gens qui se lèvent. La personne prend la voiture, quitte de doigt là, pas à l'est Donc tu loues la voiture Tu mets le cabron dans la voiture Tu prends deux jours de ta vie, tu voyages Tu payes le guide Tu arrives seulement quelque part Tu finis ton travail spirituel, tu rentres encore Tu conduis encore, tu rentres Vous n'avez pas encore Vous, vous n'avez pas encore commencé à travailler sur vous Qui avec ça Vous avez seulement les petites petits vidéos sur Facebook Je vais faire, je vais faire Je vais faire Vous ça que tu es là où tu es là je vais faire. Va, il faut va, va faire. Euh, euh, il faut valer, va. <rire> Je ne comprends pas, ma vie est bloquée. Non, ma chérie. Ce n'est pas que tu ne comprends pas. Les gens s'activent à te bloquer. Tu ne t'actives pas pour te débloquer. Tu es folle. Tu es bête. Comment vos patrons. Vos patrons vous bloquent. Tu prends l'argent du patron là, tu le fous avec la première chose qu'on devrait apprendre aux enfants c'est la spiritualité bonjour la réunion en l'enfant a deux ans on va lui apprendre les enfants les bonnes cinq ans la fin tu ne fais pas il te tape tu ne fais pas je te fouette dit à vos enfants il ne veut pas il ne veut pas Mof, dans ma maison, sort, Sors. Tu te laves pas que tu comptes sur quoi C'est vous qui négociez avec les enfants, hein Pas hein? l'examen, salle d'examen dormi en route, dormi dans la salle. Il ne veut pas se laver. Oh, Jesus, Jesus. Peut-être même toi la mère, tu te laves pas bien avec le sel. Parce que ça va te donner l'autorité sur les enfants là. Mes paroles, mes paroles sont sucrées. Ça fait mal aux oreilles. Oui. Et vous dis, moi, ça m'a pas quitte sur ça. Moi, il ai m'en fout. Il don't play you. Il don't play you. Il n'a pas play, play you. I don't care. Je parlais avec une cliente ce matin Elle me dit que Elle ne peut pas s'empêcher de mettre mes vidéos pour regarder Ouais Seigneur Mais elle rit Elle rit Mais elle dit qu'on revient encore écouter Effectivement vous avez grandi Votre main ne vous a pas fouetté On ne vous a pas grondé On ne vous a pas appris les choses qui allaient vous aider Vous voilà, élan, élan perdu dans la vie, dérouté. Tu ne connais tu pas ce que tu veux de ta vie. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Tu es derrière un homme qui te fait marcher. Tu vois là derrière lui tous les jours. Coupe-moi les, les, les liens là. Coupe ça. Lave-toi avec le sel. Ça va enlever. Les fausses énergies là qui viennent mettre sur toi tous les jours. Viens verser ton, son spécial dans toi, toi, toi tout le temps. Ça te, ça te ralentit. La reine Karel, bonjour. Tu prends trois cuillères de sel, même pas les pincées, quand tu viens de commencer, tu dois mettre beaucoup 3 cuillères à café de sel, tu mets dans l'eau hmm? Tu te décrasses d'abord, eh? tu te laves d'abord bien avec le savon Pour ceux qui ont les gels douche, mettez le sel dans le gel douche, ok Mettez le sel dans votre gel douche Tu fais ça, tu mets le sel dans l'eau Tu lis le som 91 et le som 35 sur l'eau là et Là, tu te laves Chaque ville, il y a une énergie. non Il y a les énergies qui sont là pour vous fatiguer. Il y a des villes qui sont très lourdes. Quand tu es là-bas, tu es... C'est bizarre. Le lavage avec le sel s'enlève l'effet de ces choses-là. Il y en a parmi vous, vous devez vous laver même deux fois par jour avec le sel. Deux fois. Tu te laves le matin, pas 13h, ça ne va lave encore à te en forme Et c'est pas que je suis contente je suis comme like, ah oui oui oui les produits sont toujours disponibles chez les représentantes. <coughs> Consultation téléphonique. Je conduis les consultations. J'ai commencé ce matin, je vais continuer là maintenant. Consultation, euh, les bracelets sont tous disponibles. Donc, vous les achetez. Euh, les chapeaux. En France, il y a les chapeaux spirituels, les chapeaux. Ok Vous commandez. Si vous n'arrivez pas à m'avoir, parlez aux représentants, Elles ils vont me passer le message. So live your life, mmh. Hey, hey, hey. vivez votre vie au... il y a beaucoup de femmes de plus de 50 ans là il y a encore beaucoup de choses que vous devez faire beaucoup vous avez compris, les femmes de 50 ans là j'ai envie... envie de lancer un programme spécial femmes de plus de 50 ans parce que je me suis rendu compte que vous êtes très découragé vous avez les bons trucs en vous hein. vous avez les bons trucs tu vois une femme de 50 ans, elle a une énergie plus forte que la jeune fille de, de, de, de, de 25 ans. Elle est en forme. Elle saute comme ça, on la tisse. Elle a l'énergie. Allez, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Yeah, yo my girl. Ouais, ouais, ouais, tu es ma personne. Yes. Elle vient de lancer un programme comme ça. On fait un challenge même sur 8 semaines. Plus de 50 ans. Parce qu'il y a des pages YouTube que vous devez lancer à 50 ans. Il y a des programmes de coach. Il y en a même parmi vous. Vous devez devenir coach à 50 ans. Henriette fait, écrit à une représentante. Vous devez lancer vos kits, vos produits. Tu as les produits de beauté que tu dois lancer. Tu as les produits amessissants que tu dois lancer. Non, come on girls. beaucoup de choses. Peut-être tu es divorcé. Tes enfants sont partis de la maison. Même à 50 ans, tu as pas d'enfants. On s'en fout. C'est l'âge Là, vous voyez. Oh, ma vie elle est à finie. Dans dans 5 ans, je prends ma retraite. Ah, qu'est-ce que j'ai encore à faire moi? Ah, ma paie quoi? Quoi? Tu parles de quoi? Oh, ah ya ya ya ya ya. Karabakasha. Vous ne vous connaissez pas? Vous ne vous connaissez pas? Moi quand je voit une femme qui est vieille, vieille entre guillemets, tu la vois au sport, tu la vois euh, sur, en ligne en train de faire ses vidéos, tu la, je dis ben si maman de 50 ans peut faire ça, moi qui ai 35 ans alors, gars, mm -mm, l'âge ce n'est qu'un chiffre, c'est même un chiffre. Il y en a vous à 55 ans, ans, vous avez plus de revenus que votre enfant de 35 ans. Tu cartonnes plus. Tu fais le marketing des réseaux, tu vends, tu. Mais ton chiffre d'affaires mensuel, tu dépasses tous tes enfants. Alors qu'ils sont jeunes, ils ont l'énergie, non. Toi, tu es vieille, non. N'est-ce pas Mais tu, as, tu en apportes plus que. C'est pas un hasard. Pas un hasard. Il y en a 50 ans, c'est là que tu vas attirer les gars de, de 30 ans, à 50 ans. <rire> les jeunes de 30 ans, ils n'ont rien à la tête. Ils n'ont rien à la tête. Ils n'ont pas la force pour tenir une idée. Ils n'ont pas la détermination. C'est très rare d'en trouver, bien sûr. Tu la détermination qui dit que je vais faire ça et pas y faire. Donc malheureusement ça peut te ralentir. Merci pour tes cœurs Clémence. T'as encore plein de cœurs. Tiens les décepticons dans le direct, c'est... Regardez-moi bien les décepticons. Avoir les décepticons n'a jamais péché à quelqu'un d'être riche. Ça n'a jamais quelqu'un d'être belle. Ça n'a jamais quelqu'un de de Nous, qui nous, nous, nous, nous, nous, anything on me. les voilà. Bon, -vous en force.